N'oubliez pas d de vous abonner sur TikTok et de balancer des likes, on en est à combien là 40k likes, c'est pas mal. Vas-y, je vais en balancer là. Ladies and gentlemen, on va accueillir Méminis. Bonjour Bonjour Bonjour, comment ça va Eh ben, ça va très bien et toi monsieur le proviseur Eh ben, ça va très bien, écoute poulet. Bon, dis-moi tout, prénom Brian. Oh la vache... C'est sérieux Qu'est-ce que... Ouais, euh, ouais, ouais, je suis sérieux, ouais. Ok. Non, je crois que c'était un... J'ai pas choisi mon prénom. Ouais, non, non, non. Bah, mais tu peux le changer quand même. Ouais mais flemme un peu quand même. Âge okay. ah, je... J'ai 23 ans. T'as 23 ans tu t'appelles Brian Ouais. Ok. Ok, ok. Tu voulais pas réussir dans la vie c'est ça <rire> Euh... Ouais. Ok vas-y bah, bah qu'on continue, On continue. continue. Pays du coup euh, Je suis français mais j'habite au Québec. Ah oui d'accord, ok. Il y a une vraie volonté de suicide social en fait. <rire> <rire> oh fuck. J'ai déménagé parce que je devais aller travailler dans un laboratoire, Ouais. mais le problème c'est que ils acceptent pas des personnes qui n'ont pas d'expérience en France. Et... D'accord, mais t'as le Covid là Non, non du tout. Okay. Mmh. Mmh. Vas-y, t'inquiète. Non, c'est bon, ouais, c'est bon, désolé. Et du coup, euh, t'es en troisième ou quatrième phase de ton cancer du poumon euh, Phase terminale. Ok, bon bah super, bah n'oublie pas de faire des dons. Hein. Ok, donc <rire> du coup, souris, t'as quoi en souris, poulet J'ai une euh, GeForce 502. Euh... euh GE502 Hero euh, là. T'as une quoi Une GeForce Mec, tu sais que j'ai Non, -Force... une, une oh, GE. -E, ouais, D'accord, ok, c'est une carte -E -E graphique des années 80, quoi, hein, GeForce, mais bon. Ok, ok. Donc une G502, en fait. Euh, ouais. Ok, G502, donc euh, qui est parfaite pour euh, bah pas les FPS, quoi. Non, mais je plaisante, j'ai 502, non, ça va, c'est très bien Logitech, ok. Clavier euh, J'ai un Corsair euh, qui a... je sais plus quoi. K70, K90, K90. Ouais, K70, 70 ah, sûrement. C'est bien, ça, ça, c'est bien. Euh, quelle, quelle touche Euh, quelle touche Vas-y, tu connais pas les. Là déjà, ça en dit long. Hein. Du Cherry MX Brown, euh, Blue, euh, Speed. Euh. euh... <rire> j'ai commencé le PC il y a deux mois. Ok. <rire> <rire> Mais t'as acheté un Corsair K70 et tu sais oui. pas euh, tes touches Bah je, euh, non, bah, je comprends pas les touches euh, c'est-à-dire. Ok, ton Corsair K70, il a un partenariat oui. avec une marque qui a universalisé euh, majoritairement euh, les touches mécaniques. Cette marque c'est Cherry. Comme euh, la cerise en anglais. Et donc du coup, oh. la plupart des claviers mécaniques utilisent la enfin méca la mécanique, euh, les mécaniques, euh, les switches pour le coup qu'on appelle, parce que c'est le, le truc qui est sous la touche là, de la marque Cherry. Et à chaque fois, c'est des Cherry MX Brown d'une certaine couleur, Cherry MX, euh, je sais plus Speed, euh, machin. Tu sais pas ça Non, je sais pas. Non, non, mais c'est juste pour savoir que parce que dans le K70, tu peux avoir le MX Brown, tu peux avoir, euh, tu peux en avoir plusieurs. Mais je savais pas du tout. Les switches, pas les touches. Ah oui. Et vas-y, traduis euh, switch en anglais. Une touche quoi, un interrupteur en fait. Nom de Dieu. Un écran en Hertz euh, 144 Hertz. Ok. C'est un 24, 24 pouces, ouais. T'as 24,5 quoi, le, la, la Rolls-Royce, quoi. Le, le truc bien. Ouais, c'est ça. Un AOC en plus, il est, franchement, il est bien. Ok. Ouais. Tapis de souris, ouais, je vois, ouais. ouais. C'est un souris Corsair aussi, euh, je sais plus ce que c'est, mais euh, c'est... Ouais, non, c'est le cupad, c'est Style Series, euh, je sais plus, mais oui, je vois, je vois. Casque euh, C'est un HyperX Cloud 2. Ok, parfait. Ah oui, tu t'es mis bien, quoi. Et connexion en ping, oui, oui, t'as oui. quoi en ping Sur R6 Oui, oui, bah, euh, oui, parce que sur je... Euh, ouais, Fortnite, je m'en J'ai 36 MS. Ok, 36 de ping. En jouant sur les serveurs East US ou EU US. En EU, j'ai essayé, je suis à... 76. Ouais, entre 70 et 100. Ok, nice. Donc ça, c'est pour la partie technique. Ok, c'est important de le savoir pour ceux qui demandent du coup pourquoi est-ce que je demande, parce que j'aime bien commencer par le commencement. Et si je pose pas ces questions et qu'à un moment, je m'aperçois que le aim, il est flingué et que le mec, il me dit qu'il joue avec une table Ikea euh, sur, dans son <rire> jardin, voilà, bah je peux pas, voilà. En termes de FPS Je suis au max, je suis à 144. Oui d'accord. Que t'as... d'ailleurs, que t'as... Euh, bloqué. J'ai pas bloqué. Bah fais-le. Ça dépend de ce que t'as okay. comme PC, mais bon, t'as quoi comme PC Bah j'ai... J'ai un bon gros PC, là, j'ai... euh. euh 360 GTX. 360. Ouais. Ok ok. Euh... Ah, j'ai dit 360 désolé. Non non t'inquiète t'inquiète. Mais t'es pas obligé de dire gigabyte en fait. Ouais parce que j'avais là la... j'avais le nom sous les yeux en fait mais. Oui oui mais le chipset mais bon ok ok. Cool. Après juste dans les settings in game sensibilité horizontale verticale. Euh, C'est les mêmes que toi j'ai pris les mêmes euh, les mêmes settings que. 10 10 35 euh, voilà. Hmm. Mm. Ok. DPI En gros, la sensibilité qui est interne à ta souris. ce que tu as fait ça Oui, bon. c'est pas oui, la sensibilité de la souris. Euh, je dois être à 2000. 2002 DPI C'est ça Non bah, je, suis à, ah, bah, je, suis à, je suis à 1800. T'es à 1800 DPI. Ouais, sur GF c'est 1800 PPP, c'est ça Euh, oui, oui. DPI dot par inch ou en français, point par euh, pouce. Effectivement. Oui, PPP. Donc je suis à 400. Donc combien même t'aurais mis la même sensibilité que moi On parle pas du tout le même langage tous les deux. La une sensibilité, elle est au moins deux fois et demi supérieure à la mienne. Ok. Il faut que tu te mettes en 400 DPI. Je recommande vivement de ne jamais dépasser les 800 DPI. D'accord, je me suis mis à 800. Ouais, ok, mais tu seras toujours deux fois supérieur à moi. Est-ce que tu trouves que t'as un aim de ouf Oui et non, ça dépend. Des fois, non, mais non du coup, j'aimerais vraiment travailler ça. Quitte à te mettre à une sensibilité, ça va pas trop te changer, etc. Mets-toi un truc du genre 12-12 dans les sensibilités horizontales et verticales dans le jeu. Mais dans le DPI, mets-toi en 400. Ça va te faire bizarre sur Windows. Hein. Tu vas avoir l'impression de traîner ta souris. Tu vas faire ce qui est écrit à l'écran. là. 400 DPI et tu mets ça. Ok. Après, il va falloir qu'on discute du FOV et du Ratio. Est-ce que je suis à 400 Normalement oui. Sur ton je G, Hub. Tu peux enlever directement sur le G-Hub les autres trucs. Tu peux faire en sorte d'avoir que 400. Comme ça, ça t'évitera d'appuyer sur le bouton qui change ton DPI on the fly. Et à gauche, là, tu as le taux de rapport. Je suis à 1000 là, ouais. Donc ça c'est la vitesse de discussion entre ta souris et ton PC. Ça veut dire 1000 Hz égale 1 milliseconde. Les FPS en moyenne, tu m'as dit que tu t'avais pas bloqué à 144, mais ça descend jamais en dessous de 140. Non, ça descend jamais. Ton ratio et ton FOV. 4 tiers et FOV au max. Ensuite, tous les settings graphiques, tu les as mis comme moi. Oui, c'est ça. Ton tu t'es en TA par exemple. Je suis en TA, ouais, c'est ça. Okay ratio 90 4 tiers. Comment tu tiens ta souris Avec la pomme en pleine main. Genre tu la chopes à pleine main quoi. Bah, je la, je l'ai à pleine main puis après je la des fois je la bouge avec les bouts du doigt donc. Euh... Bah c'est deux types de tenues de souris différentes. À quoi ça correspond hein euh, euh, La palme. palme okay, ça. ok. Donc tu bouges beaucoup l'avant-bras Oui et le poignet aussi. Ok. J'étais oh, beaucoup en fingertip des fois aussi donc. Euh... Bah du coup lequel Comme j'ai changé la sensibilité là je suis en palme. Oh. <rire> Ok, donc on verra in-game, si à un moment ton corps, entre guillemets, part sur un autre truc, laisse-le, tu vois ce que je veux dire Ouais, ok. Pour du palme, la 502 elle est bien, pour du euh, claw et du fingertip, elle est pas ouf, hein. elle est grosse quand même. Mais bon, c'est pas très grave. Là vaut mieux une partir sur une G Pro ou un truc comme ça. Quand est-ce que tu as commencé à jouer euh, J'ai le jeu depuis sa sortie en fait, euh, sa sortie officielle sur 2000, console. 2015, décembre, ok. J'ai commencé récemment sur PC, Vraiment, Deux, deux euh, mois sur quoi, PC. Euh, tu peux le faire dans les prochains. Ah, non, attends, il y a les propriétés ou plus FPS underscore max 100. Ça, ça marche sur CS, mais alors euh, sur Steam, ça marche depuis 20 ans, ce truc-là. Le mieux, ça reste d'aller dans ces gamesettings.ini. Hein. Donc, ils ont fait comme Steam. Ok. Connais-tu toutes les maps par cœur Euh. à travailler. Ah, je ouais? les connais par cœur, mais les l'école, je les connais pas forcément. Enfin, ça dépend des, des gens avec qui je joue. Il y en a qui vont me dire, par exemple, l'ESK jaune, pour moi, c'est l'esca blanc sur. Euh, dans celui-là. Ok. Map favorite, <rire> c'est pourquoi J'aime beaucoup Bank et canal. Pourquoi Je ne considère pas avoir un aim de fou. Donc Du coup, je prends les gens vraiment par derrière. Oula. Et euh, c'est... Ouais. Et... Un truc que je fais au Québec, <rire> en fait, j'imagine. je les contourne. Je les contourne. Ah ouais, non euh, bah oui, c'est souvent comme ça qu'il faut faire. Donc tu contournes et tu préfères par derrière. Non, oh, non, mais ouais. euh, bah, à 23 ouais, ans, ça ça, je crois ouais. que t'es lucide. Hein. <rire> ah bah, j'ai vu ton grade du coup. J'espère qu'il ne représente pas ton niveau de jeu. Non, je réfléchis un minimum quand même. Ouais. Enfin bon, on va te réfléchir. Il y a des têtes. Okay, Check your tu peux me tuer. Ah ouais c'est. Ah. Tu veux que je te tue Ok. Oui. Ouais vise la tête hein. <rire> ouais, et du coup c'est vraiment dur à. Des, euh, la sensibilité est vraiment lourde en fait Ok, mets-toi euh, en face euh, ton, ton tapis c'est un tapis de souris normal le... Je définis la normalité ouais. comme c'est pas un tapis de clavier quoi Est-ce qu'il va il fait la, il fait la taille de mon clavier Il fait la taille de mon clavier Il fait que la taille de ton clavier Il fait pas comme certains là, la taille du clavier Plus la taille d'un tapis, tapis de souris normal Plus la table du fer à repasser à côté Ah non non non du tout okay. C'est euh, juste euh, un tu carré, un carré vois, hein. de la taille non, du clavier en fait va euh, Reviens en arrière Mets-toi contre le, les toilettes de chantier là-bas là Soulève ta souris pour aller euh, sortir de ton tapis de souris à gauche. Non, pas, soulève ta, pas lève ta souris, trou du cul, soulève ta souris. Ah, euh, Donc, ouais. Soulève-la du tapis, sors du tapis à gauche et emmène ta souris jusqu'au tapis de l'autre côté à droite, jusqu'à l'autre bordure. Ok. Ça va être long. Ouais, bon, bah voilà, t'as une bonne sensibilité. Alors, ça va te faire bouger l'avant-bras. Ah ouais, ça, c'est sûr. Top, ton crosshair. Plus la merde, on dirait un crosshair de console, là. Le mur, derrière toi, t'essaies de faire un tir groupé, là, euh, en t'approchant. Là. Tu voulais dessiner une bite <rire> Non. Je sais pas, attends. Tu quoi là qu'on essaie de faire Là c'est un Pictionary Non. Non mais je sais pas, j'ai l'impression que tu essayais de nous dessiner un truc. Il est parti trop là, la première balle elle est partie euh, nulle là. Encore Ok, recul de 3 mètres, même chose. Nul Nul Ah, là, c'était un peu mieux, là. Ok, let's go. Va à l'intérieur, là. Et on y va en marchant, des trucs propres, là. Tu viens lécher les arêtes que en marchant. Fluide okay. et tout. Bam, bam, bam. Sans t'arrêter. Top Crosshair placement. Non, toujours pas. Hein. Là, ouais. Ouais, ouais, là. Ouais, hésite pas à tirer la tête hein Ouais, bah oui J'ai pas besoin de te demander, t'es en activé au niveau de, du pencher à gauche, pencher à droite En hold, ouais. En maintenir Ouais. Ok, A et E. En fait non, j'ai. enfin oui c'est A et E, mais j'utilise les boutons de la souris. Donc c'est pas A et E bah, j'ai toujours A+E mais j'utilise les boutons de la souris aussi en fait. Ok, va te mettre dans une chambre là, derrière la bombe, dans le coin, dans le coin. Regarde le dans coin le de là. la chambre, oui. Voilà, et bouge pas pendant une heure. T'es au coin maintenant. <rire> ah non sérieusement. Et quelle est la raison de ça là Pourquoi est-ce que la tu voulais t'enlever en le, le E Si t'enlèves le, le E et que tu le mets sur la souris, c'est parce qu'il y a trop de touches sur Rainbow Six. C'est pas pour que A et E, euh, tu, en fait, tu choisis en fonction du, de quoi De la météo Non, c'est parce que je l'avais euh, CT sur le g J'ai configuré les touches sur le g et en fait, tu veux, il m'a attribué les touches A et E sur la souris. Il faut faire un choix, Poulet. S'ils sont sur la souris, ils sont où euh, C'est... Euh, le les... pouce Ouais, c'est sur le pouce, ouais. C'est pas très grave si tu me dis, je veux vraiment, vraiment, je veux rester sur les boutons de la souris. Mais en revanche, A et E, il faut que ce soit utilisé pour autre chose, quoi. D'ailleurs, il faudrait demander à Prime, euh, qui est la seule personne que je connais comme ça. J'aimerais savoir à quoi lui servent. Le réel A et E. Faut qu'il inverse A et E. S'il a du mal, c'est utilisé aussi. What Genre euh, A pour pencher à gauche, euh, à droite, et E pour pencher à gauche Mais je pense que c'est surtout pour pouvoir se déplacer intuitif. et se pencher en même temps. Bah C'est ça en fait, fait j'y arrive pas. Mais oui, mais moi, moi j'y arrive, euh, je me suis entraîné poulet. Pencher sur la souris ça me dérange pas à proprement parler, c'est pas dégueulasse et c'est pas si con. Moi j'y ai pensé au début, tu vois. Prime utilise A et E et son utilisateur SC4. Ouais, J'aimerais bien, euh, je pense que j'ai le numéro que de Marie. Vas-y, je vais essayer de l'appeler. Allô, bonjour Marie eh ben Bonjour, comment tu vas Je suis en live, ça va très bien et toi ben Ouais, ça va, t'es en stream et tu m'appelles, t'es oh. comme ça. Bah ouais, ouais. Tu connais le joueur Prime euh, Un petit peu, un petit peu, mais de loin. Ok. Qu'est-ce qu'il utilise pour ses touches A et E Parce qu'il se penche toujours avec sa souris. Euh, C'est les gadgets, je crois qu'il a mis dessus, ne dis pas de bêtises. Ouais, ok. Il ouais. ah, faut que je retrouve. Bah, faut, eh, faut que je lui envoie un message. Ah, bon, ça, je peux te le filer son numéro. Ouais, payé. bah, je veux Par bien contre, que tu me l'envoies. Eh ben, bah, je t'en prie, bon live. <rire> ça marche. Oui. Eh bah tout le monde t'envoie en <rire> des bisous. Allez, <rire> ciao. Bisous. A plus tard, bye bye. Ah, je sais pas, moi. Mais attends, attends. Il faut être sûr et certain, tu vois. Parce qu'après, une fois que t'es parti là-dedans, t'as ta gestuelle qui va s'y habituer, la mémoire musculaire, apparemment qui n'existe pas, mais bon, je vais quand même continuer à utiliser ce terme-là. Et donc du coup, après, tu vas commencer à t'y habituer. Et si demain on te dit, ah mais non, mais en fait, avoir les gadgets sur E, c'est trop con, et tu vas te dire, ah oh, merde, putain, faut tout que je réapprenne. Et ça va te saouler. Il y a rien de pire que de sortir de sa zone de confort et qu'on te dise en fait, ouais ben bah, en fait c'est de la merde. Si, si tu te penches avec la souris, c'est aussi pour gagner de l'espace et avoir un truc sympa sur A et E. Oh, oui, oui. Bon, c'est pas trop mal. Maintenant, on continue. Allez, let's go. Eh, euh, qu'on pas vitesse et précipitation, hein, le rush euh, après. Bah l'étage est nettoyé. Ouais après, ok. Euh, je t'avoue que. même. Euh, pourquoi euh, autant de... Je, juste je demande, mais... 2 euh, de x j'ai mis clic. J'ai mis clic. Ah, okay. Non bah que ça c'est. Ah putain Non t'as eu peur, t'étais concentré non Ouais un peu, je t'entendais même plus, je me ouais, suis dit ben, il ouais, va ouais, bah, sortir non. une connerie ah, à un moment ouais, ou à un autre. <rire> ah, ouais là, il était à dos là. Ah, putain on est pas rendu, allez va me poser une bombe là, c'est parti, en avant là, bam bam bam, on allez, pose hop. une bombe, tac tac tac, c'est parti, ok on passe la seconde là, je vais envoyer des headshots dans tous les sens, bra bra bra, <rire> ok ça c'est une flash, reste pas là oui. t'es mort, va te mettre dans le garage, vite, laisse ton viseur. Mal buté lui Il y en a un troisième Cross Air Placement Tu vas te retrouver entre deux feux dans deux secondes 30 secondes until bomb is defuited Si tu meurs, tu me dois 1000 euros! Ok. Let's go! Toi propre! Sa 10ème horse là à droite! Let's go! Un petit coup! Non! Ah, ah C'est propre hein, en ce moment le. Oh là! Oh la chasse au terreau! Gros réalisme! Hein. Doom en fait, on dirait doom! Bon, mes ministres, qu'est-ce que c'est que ça là? Bah, ce que j'ai fait, c'était pas. C'est vraiment pas. Ok, qu'est-ce qu'il faut, à ton avis euh, De l'entraînement, surtout. Ouais. Enfin, faut que je m'habitue me... à cette nouvelle sensibilité, enfin, à ces, nouveaux... ces nouvelles touches, etc. Ouais. C'est tout Il faut juste de l'entraînement Voilà. Ah oh, ok. Et euh, ben, je sais pas, qu'est-ce que tu suggères non mais, non, mais, non mais je me moque. Ça manque de fluidité, quoi. Faut que tu fasses que de la chasse au terreau. Hein. Tant que ce sera saccadé comme ça et qu'on aura l'impression de regarder une présentation powerpoint, euh, c'est pas bon. Donc au début, ça va ressembler à des trucs un peu pas ouf, euh, comme ça, là. Tu vois, où tu vas rater un peu tes trucs. Et puis après, viens bien travailler, viens lécher tes corners comme ça, là, hein. Viens trouver la fluidité comme ça. Jamais t'arrêter au final, tu vois. Mais d'avoir cette, cette fluidité, là, quand même, dans le crosshair placement. Indépendamment de la vitesse à laquelle je suis en train de me déplacer, mon crosshair est toujours à l'endroit où il pourrait y avoir un ennemi qui va arriver. À, à peu près, hein. Après, il y a quand même un réajustement et puis je suis pas parfait, quoi. Personne ne l'est. Tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois. Un truc que je déconseille fortement, au final, pour une personne qui a un peu du mal, c'est forcément la cog. Tu joues un ACOG parce que ça va te rassurer. Parce que tu as l'impression d'être plus précis sur des grandes lignes. En gros, ça va surtout créer une grande différence de sensibilité. Je zoome pas et je zoome dans un 1.5 ou je zoome dans un 2.0 ou je zoome dans un 1.0... Euh, dans un 1X. Le petit X, c'est aussi le, le, le coefficient, euh, si je puis dire, de sensibilité que ça va augmenter. Le problème... C'est qu'en holographique, il faut quand même sur des grandes lignes, par exemple ici, c'est difficile de tout mettre dedans. Avec un ACOG, là, je suis, je suis confortable quand je suis en clic droit. Le 1.5, c'est quand même pas mal. Si je suis en train de prendre cette ligne-là, que le mec il apparaît, et qu'au moment où il apparaît, je fais mon kill alors qu'il est ici au niveau de l'arrête, alors c'est un beau kill. Ça veut dire que t'as un réflexe de ouf. La delta de ton réflexe, il est entre ça et ça. Souvent, c'est parce que c'est un pre shot aussi, tu vois. Mais si en revanche, il a le temps d'aller jusqu'ici avant de mourir, là où là, tu devrais normalement le tuer là, tu vois. Bah là c'est que c'est ce qui définira le fait que t'es pas de réflexe quoi, tu vois, et que tu dois être encore plus chaud et que ton aim est pas encore euh, au point. Et ça, et ça je peux pas le faire pour toi, hein. ça je peux rien faire. Ça, c'est ouais, de l'entraînement. Bah... Ça vient de moi, ça. Je vois quel est ton niveau aujourd'hui. Tu fais une impression à écran. On se retrouve dans trois semaines. Tu me euh, donnes ta VOD. Je regarde la VOD. Je te dis si t'as progressé ou pas. Quoi. Une personne qui est gold et qui me dit Je, je sais pas comment je fais pour euh, pas sortir, de... pour sortir du gold. J'ai envie de lui dire Bah, arrête de lancer des enquêtes déjà. Parce que si t'es joueur gold et que tu te rends pas compte des mécanismes qu'il va falloir que tu changes en toi pour sortir de ton gold, c'est déjà qu'il te manque un énorme truc et il te manque beaucoup de choses quoi. que tu peux apprendre sur YouTube en regardant des vidéos, machin. Il y a des choses qui vont pas Bon je parle beaucoup mes ministres a... N'oublie pas de me blinder de questions ok Ok oui pas de soucis Là l'angle à gauche tu t'y mets jamais C'est là Ouais pourquoi à ton avis Ah sûrement parce qu'il a une, une petite ligne ici en fait Ouais mais Et en fait coup, tu te commites dans ce truc là là parce que dans, dans, dans ce genre de... Bah c'est des trucs tout con mais c'est vraiment des déplacements. Des, des me... Jamais je me mets là parce que je sais que le mec qui est en face de moi, s'il prend la formation, il peut faire une espèce de petit décalage de C4 et me balancer un C4 que je pourrais jamais dodge. Jamais je peux jouer en fait, j'ai pas la latitude que je peux avoir ici de venir me rapprocher, oh de venir m'éloigner, tu vois ce que je veux dire Là-bas je suis pris au piège, je suis okay, ouais. comme un rat quoi. Dès le début du round, je sais pas. Le mec il t'a défoncé avec OZA, avec l'arme de Termite tu vois. Et dès le début du round, entends une caméra qui se pète utilisée avec son arme principale à un endroit de la map. Si c'est une équipe mmh. en face, tu sais que le mec, il, il vient déjà de te donner une information. C'est pas l'information capitale qui va faire que tu vas rater ton duel. Mais c'est peut-être l'information qui va te faire dire que, putain, ce mec-là, il nous a traumatisé avec sa Oza. Visiblement, il vient de spawn là. J'ai cette information-là, donc je peux déjà envoyer l'information qu'il y a de fortes probabilités que la Oza se mette à cette fenêtre-là. Parce que tu sais que si le mec spawn là, c'est pour avancer là. Tu vois ce que je veux dire mmh. Ok chaque information au final est capitale quoi. Enfin pas capitale mais chaque information est importante. Il faut être en mesure en tout cas de pouvoir traiter l'information pour se dire cette information là je n'en ai pas besoin. Plutôt que de tomber dans une espèce de facilité intellectuelle de dire euh, j'en ai pas besoin alors qu'au final si tu en avais besoin tu vois. Je sais pas si c'est très clair ce que je te dis. Si je comprends ce que tu veux dire. Ok. Les, euh, les informations peuvent, peuvent aider à comprendre, enfin à se mettre à la place de l'adversaire en fait. Tout le temps. Et c'est dire Et se qu'il des qu informations. Qu oui et te donne des informations dès le début. Que les gens souvent appellent le game sense, le sens du jeu. En français, ça se traduit par la lecture du jeu. Mais j'ai envie de dire, la plupart du temps, les gens qui n'ont pas de lecture de jeu, c'est parce que c'est des gens qui ouvrent pas le bouquin, en fait. Ils sont déjà vénères à la couverture. Leur, leur cerveau, euh, ils n'ont pas envie de lire. C'est le joueur d'échecs qui joue aux échecs en pensant qu'au prochain coup et pas au coup que le mec d'en face va, va faire et que toi, tu pourrais faire et donc les, les alternatives que ça pourrait donner. C'est l'anticipation des, des, des éléments et des détails que tu peux entendre. Pour avoir ce bon Game Sense, il faut avoir ce bon situational awareness. Il faut avoir cette bonne ouverture du livre. Il faut faut aller prendre les informations Ok Là t'as loupé un drone Oui Le mais drone J'ai vu une lumière bleue okay. J'ai vu une lumière bleue Mais c'est, mais finalement je regarde On a pas modi Donc c'est bizarre En revanche le drone t'a donné un endroit Par rapport à où ça va arriver Là tu peux être certain Qu'il va y avoir des mecs ouais, Qui vont spawn bien. à l'est Et là je serais pas surpris Que le mec retente son droning En face de moi là, là Voilà Et il était en train de droner Au moment où je le tue le drone arrive de là, bon après ça c'est moins parlant que ça l'était par le passé, il y a quand même le, le facteur chance énorme. Les informations de... Là t'as entendu quoi là J'ai entendu, une, entendu explosion, une explosion, tu vois Mais... Est-ce que c'était plutôt une impact Est-ce que c'était un C4 Est-ce que c'est un gun 6 Tu vois Ou une hache ah ouais. Tu vois Ce genre de truc là. On dirait plutôt une explosion de thermite hein. Non, pas du tout. Non Non, ça c'est qui là Ah H peut-être. Ah ça c'était Amaru qui t'a tué, tué d'en bas là, l'escalaire. Ah ok. Amaru, il y a de grandes chances qu'elle aille à droite. escalier. Bah, ouais. Et si elle arrivait pas vers toi, moi je savais que si tu faisais ah, pas escalier, le C'est l'autre escalier. Escamane, a... voilà. Et tout ça, donc du coup, c'est en fait, c'est. Même si t'es en train. T'arrives à te concentrer sur ton aim avec l'effet tunnel, sans avoir l'effet tunnel du, du, du aim au final. C'est ça qui est très dur. Tu joues encore avec Mary Non, les amis, Mary est morte de la tuberculose. Apparemment, il l'aurait chopé. Oh là là Oh, c'est pas mal, ça Oh là là, quel turn Oh petit finish dans les couilles. Allez, va chercher ton kill. Va le chercher. T'arrêtes pas T'arrêtes pas Il est pour toi ah non, il est Ouais, pas dommage. Pour toi, il est je croyais qu'il était mort d'un <rire> hein. Je sais plus, mais je sais que c'est à force d'avoir des... Voilà. Ah, c'est pas cool. Hein. Ah, il est, il a, il a glow down. Plus sérieusement. Bon, il y avait pas mal, de... il y a eu pas mal de trolls, mais il y a eu quand même pas mal d'informations à prendre, je pense, aujourd'hui. Un, n'hésitez pas à regarder la VOD. Deux, je ne vais pas tergiverser pendant des heures pour la simple et bonne raison que MetaFi, donc si vous voulez un coaching comme Eminis euh, ou un peu différent sur certains trucs, etc., vous allez sur metafi.gg ou alors le lien est dans la description. MetaFi permet à la fin un descriptif de ce qui a été bien, de ce qui n'était pas bien. Il y aura directement, en fait, la possibilité pour moi de mettre des devoirs, en fait, à faire par rapport à la prochaine fois, si prochaine fois il y a. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce que tu as passé un bon moment Non, j'ai passé un bon moment et c'était vraiment très instructif ce que, tu ce que tu as fait là ok j'en ai envie pour mon argent vraiment euh, c'est super sympa mais j'invite tout le monde à enfin tous ceux qui veulent faire un coach là un coaching à le faire via ah ouais, Metafy okay. ouais je fais de la pub pour toi c'est vraiment c'est super instructif c'est super amusant et en plus tu très pédagogue hein, moi un pédagogue vraiment... je comprends pas non. Ouais, c'est ben, c'est peut-être moi qui comprends vite et bien mais tu as tes instructions sont très claires et il commence le non, jeu, oh. je n'ai pas vu le stream, je sais pas comment il joue. Non mais il joue très bien, etc. Et je pense qu'il a une vraie volonté de, de s'améliorer. All bah merci infiniment pour tout mes ministres. Regarde sur le site internet du coup de Metafy, où je t'envoie le, le reste des trucs. Et si t'as des questions, t'hésites pas sur Discord, ok Ok, pas de souci. Merci poulet, je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi, je te une bonne soirée également. Bisous, ciao ciao. Ciao, ciao. Oh, quelle casse-couille Oh là là, là, là, là, là. Et il pue la merde en plus, putain, je suis obligé d'être sympa, tu vois. Mais il pue la merde, quoi, comme tous les surveillants. Il n'y en a pas un seul pour rattraper l'autre, quoi. Euh, bah, bah, bah ouais, je te mets une petite place et tout. Je connais les calls, euh, nia nia, ça connaît que dalle les calls. Ça lèche pas les arêtes, ça y a tout à reprendre, y a rien qui va, etc. J'essaye, moi, de faire preuve de bienveillance, j'essaye de faire preuve de bienveillance. Le mec, il est nul comme une bite et c'est encore une insulte au phallus,